Et voilà les amis, jour 4 qui commence, direction partie sud, le nord c'est fait, donc euh, comme vous l'avez vu hier, bah, je vais devoir continuer tout seul. Donc là c'est une autre aventure qui commence, va falloir faire appel à d'autres ressources, c'est un peu moins marrant mais bon. La nuit là, elle a été complètement pourrie, j'ai eu froid, le... le chalet, on pensait qu'on allait avoir chaud dedans mais en fait non, mais bon le petit déj était cool, le café était chaud. Donc euh, voilà, on repart motivé à bloc, les douilles, j'ai pas de douleur, on peut fatiguer, mais bon, c'est normal. Allez, amusez-vous bien durant cette vidéo. Tout Et voilà, première montée, Check. Ouh, Avec, euh, Je pense que je vais apprécier ce petit lever de soleil là-bas, parce que quand j'étais dans la forêt, là juste en dessous, ben j'étais nuit. Et pouf, je sors de la forêt, je vais pouvoir déposer la frontale. Bon bah ben voilà, ça c'est fait, allez, à la suite Bon les amis, ça commence pas très bien cette aventure tout seul, parce que je me suis perdu. Donc, euh, évidemment, je vais prévenir. Je vais pas paniquer, hein, parce qu'au pire, je fais demi-tour, mais ça fait chier, parce que parce que là, je suis en train d'emprunter le chemin des biquettes, et c'est tout. J'ai plus de balisage, j'ai plus rien, et euh... Et du coup je perds du temps quoi. Mais bon, pas de panique, je finirai bien par le retrouver le chemin. Bon j'ai une trace en visu là-bas. Mais euh, je suis pas sûr que ce soit ça. Et là je descends euh, par les chemins des Biquettes. Donc à, à travers champs champ quoi. J'espère que c'est ça le chemin. J'entends de l'eau par là-bas, là, et je sais que le, le GR est coupé par, par une rivière. Donc, euh, Si je regagne la rivière et, ben, et que je l'allonge, je retomberai sur le GR. Et voilà. Bon bah, ben, il n'y a plus qu'à suivre. Bon, il ben y a un côté positif un côté négatif. Le positif c'est que tout en bas, il y a une bergerie et le GR passe par cette bergerie. Donc ça veut dire que je suis de l'autre côté. Donc il faut que j'aille en face. Euh, maintenant il faut trouver le chemin. Quoi. Parce que là ça a l'air d'être un peu Redos. On On trouvera bien. les vaches je leur fais peur de ouf elle se barre en courant hein. bon, voilà. c'est la misère là, parce que là faut que je descende là dedans là. je croise des sangliers et tout my sauveur <rire> j'ai retrouvé le gr Oh, si vous savez ce que je suis content d'avoir retrouvé la trace. Là, euh, j'ai pris cher euh, physiquement, psychologiquement, j'ai laissé des, des plumes. Là, je me suis perdu pendant deux heures. Et euh, c'est en descendant euh, là-dedans que j'ai croisé les, les randonneurs anglais, donc... Pff, génial, génial. Oh, la vache. J'ai jamais été aussi content de voir une trace euh, blanche et rouge de ma vie. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à rattraper le retard pris. Ouh. Et voilà la bergerie qu'on voyait de tout en haut. Ouh. Ah, ah je suis content <rire> Ah, il est content, il est content, il a retrouvé son chemin, il est content. Refuge 1, check. Première étape. Ça, c'est fait. Votre. Voilà, Il est 10h et ça tape dur, dur, dur. Si tu demander de la crème solaire aux gens parce qu'elle est restée avec Vincent, on en avait une pour deux. se merde comme on peut quoi. Allez. Donc là je vais la houle. Donc là, la prochaine étape normalement c'est donner pour 6h, 6h30 pour quelqu'un qui marche. Donc j'espère arriver dans 4h. Tu vois ça très réservé c'est la route et aussi tout aussi trailer et non routard que je suis et eh là je peux te dire que après trois jours à marcher dans de la merde là dans les caillasses et eh ben ça fait plaisir de faire quelques foulées sur de la route et oui mais bon ça a été de courte durée environ 10 15 mètres pas plus allez c'est reparti L'avantage, c'est qu'il y a quand même pas mal de points d'eau, donc niveau flotte, je suis pas en manque du tout. Ça, c'est cool, ça, ça ne n'oblige pas à se charger, euh, se surcharger en eau, mais ça fait du poids en moins. On bien que ça a cramé ici. Je leur fous les jetons de ouf Bon, je viens de croiser un trailer corse On a discuté un petit peu Et je lui ai raconté mon passage Où je m'étais paumé Et il m'a dit ah ouais, C'est vrai que c'est mal indiqué Donc ça me rassure quand même un peu C'est pas moi qui suis complètement mongole Sur les marquages Mais bon Le résultat est le même hein. Perdu euh, une ou deux heures, je sais pas. Allez. Waouh. Bon, c'est joli de descendre dans les torrents, mais euh, dans les torrents, dans les petites rivières. Mais ça arrange pas mes pieds, ça, parce que si j'ai les pieds mouillés, pour amoli, pour en ampoule. Donc, faut être vigilant encore. Plus. Bon, je viens de croiser des randonneurs, alors des randonneurs à la journée, qui, euh, qui venaient de Morlaix, donc on a discuté, et euh, ils me disent que ça fait une heure qu'ils montent, et qu'il y a un parking avec le refuge en bas. Sauf que, règle numéro une, ne jamais faire confiance aux gens qui nous donnent des heures, des choses des informations sur le gr non pas parce qu'ils sont de mauvaise foi mais parce que on perd complètement la notion du temps et, euh, et puis en fait qu'on est tous différents quoi et moi je vais avancer à une certaine vitesse eux à d'autres euh, donc euh, faut pas écouter pas croire ça euh, personne même les même les autres euh, randonneurs qu'on croise qui font le GR faut pas les croire s'ils vous disent je si vous reste une heure deux heures trois heures faut pas croire chacun son rythme ça c'est jamais vrai allez Bon bah ben, on va voir combien de temps il y a Bon et du coup euh, Je t'ai pas dit euh, le programme là Donc là ce soir je vais jusqu'à Uschioli Et euh, normalement demain ben, je termine Et si j'arrive au bout Je te dirai pourquoi Ce gervin me tenait tant à cœur Et pourquoi c'est un rêve pour moi Voilà, il va falloir regarder la vidéo de demain pour savoir Boca d'Iverdi malheureux, l'ancien. Bon, je crois que je suis arrivé à la fin de la deuxième étape, mais je suis pas sûr. J'hésite. Est-ce que c'est un gîte Est-ce que c'est un truc pour touristes parce qu'il y a la, la route Donc je vais voir. Bon, j'ai bien fait d'avoir un doute, c'est pas l'arrivée du, du du refuge. C'est un peu une étape intermédiaire. Selon Pour un randonneur, il faut deux heures pour aller d'ici. au Col de Verdé. Et euh, menu du jour entre Côte Street. Sauf que moi, j'ai un mental. Petite salade. Et voilà, une salade, un orangine, un café, pour euh, se ravitailler le, le bidon, peu de prendre un peu d'énergie. Je vais aussi discuter avec d'autres gars qui font le GR, ça c'est pour euh, le mental, la tête, ça fait du bien de discuter avec des gens qui partagent la même galère que toi, enfin presque, et puis euh, bah maintenant c'est parti pour une grosse patate pour aller jusqu'au jusqu refuge, apparemment il y a deux heures pour les, pour les randonneurs. Donc on verra bien combien de temps je mets. C'est parti Alors oui, la partie la plus technique, c'est la partie nord. Mais ça veut pas pour autant dire que la partie sud ne l'est pas du tout. Voilà. Il fait plaisir après manger. Et voilà oh Oh mon dieu Oh là là, c'est la mer Ah, oh. oh, c'est ouf Ah oh, c'est la piste d'atterrissage là-bas Oh le gars est tout content de voir un aéroport Énorme Oh je m'attendais pas à ça oh. Je crois que le refuge est pas loin. Il m'a dit 2 heures, je pense que j'y serai en 1 heure et quart. Oh, mais c'est ouf Oh Oh Énorme Ouh. Allez, au refuge Et voilà, il est là le refuge. Bon bah j'aurais mis euh, 4h20, on attend 3 quarts d'heure pour une étape qui fait normalement 6h30. Donc, euh, je pense que je serai à l'heure de la soupe euh, ce soir, pour le dernier refuge. Allez, dernière étape de la journée. Et voilà, c'est reparti. Donc, j'ai fait le plein d'eau parce que le gardien du refuge m'a dit qu'il n'y avait pas de point d'eau entre là et le prochain, euh, prochain refuge. Ils m'ont dit deux heures, deux heures et demie à mon rythme. Et euh, voilà. Bon, ils m'ont aussi dit, parce que comme j'ai le drapeau là, ils m'ont aussi dit, euh, tu es breton J'ai dit oui. Il m'a dit bon, ça va. Je sais pas ce qu'ils m'aurait fait si j'étais pas breton. Je serais peut-être resté là. Voilà. En tout cas, là, j'y vais. C'est parti. Je pense que je serai à l'heure. Oh putain, c'est énorme. Je crois que je vais longer. Enfin, je crois même que je suis sûr. Je vais longer toutes les crêtes là. Et moi qui ai envoyé un message à ma femme en me disant T'inquiète, c'est cool maintenant. Pas vraiment cool. Ah ouais, non, en vrai le chemin est loin d'être cool. Tu à tort. Là tu... Tu rates... Tu rates ton compte, est bon. Bon, il y a un truc qu'il faut que je vous dise là, Parce que je trouve que c'est juste incroyable Après 9h15 d'effort. Que je sois toujours capable de courir. Franchement, je suis sur le cul. Donc... Euh, comme quoi le corps... Une machine formidable et demain on va tout péter allez au refuge là se taper une progression là dedans après 9h30 de marche bon bah de toute façon faut bien avancer on va passer un petit peu plus cool la balle Bon je viens de croiser deux euh, randonnées allemandes et on a réussi à baragouiner 2 euh, trois mots et elles sont parties du refuge il y a une heure donc euh, je devrais mettre une demi-heure à y aller. C'est incroyable comme les paysages changent. Il y a 5 minutes, j'étais en train de faire le, le chamois là, sur, sur, des, sur des crêtes. Et là je fais une balade dominicale en forêt. Oh, allez, allez. Bon là ça commence à faire long cette histoire. Et j'ai entendu des gens là-haut mais... En même temps... Hein. Où qu'elle est un refuge là-dedans Allez voir. Bon. Tous. Descendu là-dedans là. monter quand ouais. enfin, enfin, je vous disais qu'il faut jamais croire les gens qui vous donnent des horaires et une heure j'ai croisé les, les allemandes là qui m'ont dit reste une heure du coup je me suis dit moi je cours je reste il me reste une demi-heure et là je croise des belges là, vous voyez derrière moi Ils viennent de regarder sur la carte il reste deux kilomètres donc une heure pour eux voilà moi, je vais être bientôt à cours d'eau donc là on est à l'économie et voilà il est là ah putain oh, chie. et voilà arrivé petite pinouse classique bon le refuge là ça va être spartiate hein. bouche froide euh, Piole, on va être une vingtaine euh, tous sur le même, la même banquette mais bon, ça le mérite d'exister. Voilà ma piole pour ce soir. Allez, allez. Je crois. Bon, heureusement je suis dans le coin J'ai l'impression que je vais être plutôt pas mal. Comme quoi tous les refuges ne sont pas égaux. Hein. Là toi t'as. As... Voilà la cuisine. <rire> t'as même pas d'allumère pour allumer si besoin. Si t'en as pas et voilà, les affaires sont prêtes pour demain. Euh, j'ai mis tout ça dans le refus dans, le, dans la cuisine pour ne pas faire chier les gens parce que je vais partir très tôt. Euh, bah, écoutez, j'espère que cette journée vous a plu. Elle a été vraiment très intense, autant sur le plan euh, parcours que euh, mental, parce que bah, faire le parcours sans mon Vincent, j'ai pas pu lui dire en partant, mais c'était quand même assez éprouvant pour moi. J'étais content de partager ce moment-là avec lui. Euh, donc euh, bah, gros bisous mon poteau, on se la remettra peut-être un jour. Et puis euh, bah, écoutez, je vous dis à demain pour une prochaine aventure. On se quitte là-dessus, à demain, ciao ciao